Salut les bienvenue sur le test de Unreal Tournament 3, ça se passe sur PS3 oui 360, là on est sur la version PS3. Moi je suis pas d'accord avec toi, je leur souhaite pas la bienvenue, j'ai pas envie de les voir les mais... mecs. <rire> euh, donc c'est un, un FPS dans toute sa splendeur qui revient un peu à l'ancienne, c'est quand même un, un genre qu'on a un peu perdu ces dernières années. Ouais. Notamment par sa barre de vie, par le fait qu'il n'y a pas de viseur, par le fait qu'on ne pas... Euh... <rire> Ouais, <rire> non, euh... Moi, personnellement, moi ça me fait chier de viser sur le SPS. Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu plus simpliste, hein. du coup c'est un peu plus accessible. donc si on n'est pas un spécialiste, un peu du genre. Euh, c'est plus sympa pour pas mal de monde. Et euh, le, le deuxième intérêt, c'est qu'il y a quand même pas mal de modes de jeu. Ah oui, on, on, en revient, on y reviendra plus tard. Mais premièrement, qu'est-ce qu'on voit le graphisme Ouais, le graphisme, euh, bon, c'est pas trop mal, hein. c'est encore acceptable pour aujourd'hui. Ouais, mais pour 2007, je croyais que c'était vraiment pas mal. Ouais. Franchement ouais. On peut comparer, on va pas le comparer avec un truc genre Battlefield 3 mais bon de toute façon ça c'est pas moins de 30€. Oui pour le bruit c'est on trouve à 9€ d'occasion à la FNAC t'as dit. Ouais 9€ d'occasion à la FNAC. Et encore c'était il y a quand même pas mal de temps donc je pense aujourd'hui il doit être encore moins cher. Ah ouais donc Donc vous pouvez vraiment le trouver et puis vous amuser. Nous on faisait des grosses parties mineurs avec les pattes et pieds. On jouait toute la nuit des attaques violentes. Donc, euh, bah, bon, parlons un de peu des modes de jeu maintenant. Euh, donc, il euh, y en a quand même beaucoup et notamment des modes qui ont été rajoutés dans les add-ons. Oui. Puisque suite à la faillite de l'éditeur, euh, n'importe qui, même vous, euh, pouvez créer vos propres extensions. À partir du moment que. <rire> tu y connaisses. Hein. Oui, faut, faut avoir quand même quelques notions de programming. Faut être décollant. quand même pour faire Ça. Oh non, je suis sûr que ça va en souder. Euh, ça aide. Euh... Non, non. On va dire que c'est bricoleur. Donc euh, sinon il y a peut-être euh, dans, dans les modes de jeu, bah, disons ceux qui sont par défaut dans le, dans le jeu. Juste pourquoi j'ai parti de l'autre côté de la flèche. Euh, je donc euh, par exemple il y a le, bah, le, le. la nouveauté de celui-là c'est qu'il y a le mode guerre guerre. Ah, moi je, je suis pas fan du tout. Ah, ben, ça, tu expliques un peu le mode de guerre euh, Le mode guerre, bah, en fait j'ai pas tout compris mais faut, euh, faut il faut de capturer des centres d'objectifs il me semble, car ouais, euh, pour euh, récupérer pour d'autres objectifs en fait. Ouais. Et, <rire> et, vu que le, dans le jeu on peut pas courir, parfois je trouve que ça manque un peu. Ouais, bah, en, à mon avis c'était ju juste pour essayer de coller aux, aux FPS un peu plus classique, maintenant, un ouais. peu plus moderne. Mais euh, je trouve que, c'est... Finalement on joue le mode à l'ancienne au final. Ouais, c'est sûr. Et euh, donc euh, si mais nous parlons un peu... Mais sinon, mais bah, il y a de capture de drapeau, là c'est déjà plus, plus classique. Il y a le ouais. deathmatch, deathmatch équipe, tout ça. C'est euh, le capture les... de drapeau au véhicule. Ouais, Drapes ouais quand bon bon bon bon même. Ouais, euh, pas donc on a pas mal d'armes, donc là j'ai eu un petit choc, c'est pas la meilleure. Le petit choc, c'est un la meilleure. Le petit choc, un Donc chacun a un petit secondaire. Je... secondaire. Là par contre on a pris une undo... un add-on développé par les, euh... par les fans. Donc, euh... Super Berserker qui est instable. Voilà. Donc euh, instable, ça fait une arme qui ressemble au petit choc. Qui tue en un coup quoi euh... qu'il arrive. Qui peut tuer même un véhicule ou, ou un archer. Ouais. Voilà. Donc on a, on a pris un nouveau mode de jeu, euh, on a pris euh, Death un deathmatch sans équipe Donc le but c'est juste de fraguer le plus possible, on s'en fiche de combien de fois on meurt Et j'ai pris une maniaque de vitesse aussi où tout est accéléré, même les déplacements et les tirs aussi Et euh, donc on peut voir aussi que c'est un peu peur, au niveau des graphiques on ne l'a pas dit oh, quand, pardon, moi, pas ça, bah, quand tu vois par rapport à d'autres où oui, il n'y a même pas de sang hein. Oui mais là dans le sens où c'est quand même pas très réaliste l'explosion Ouais, hein, C'est amusant euh, donc sinon il y, y a quelques véhicules mais c'est pas la partie la plus intéressante du jeu, je sais euh, pas ce ouais. que en Ouais. Ce que j'aime bien aussi c'est les armes sont vraiment propres au jeu, c'est pas les armes classiques qu'on rencontre dans les FPS, comme le AK-47 ou des conneries dans le Ouais c'est sûr, c'est des armes propres. ouais Comme la FBO, euh, oui. Ouais, le fusil bio. Euh. Sinon il y a, hum, les, les IA je les trouve pas trop bêtes, il y a pas mal de niveaux d'IA, ouais. autant les simples c'est facile, euh, autant les difficiles, on a vraiment du challenge. Donc ça, ça plaira à tout, là je pense. Voilà, on s'éclate à tous les niveaux. Pour le online, il euh, y, bah, y a toujours des serveurs qui sont ouverts et tout. Je crois qu'on peut même jouer avec des euh, gens du PC. Des, des, ouais, des, des joueurs de PC. On peut rajouter si vous êtes sur console, euh, sur, oui, clavier souris. Je crois que, par contre clavier souris, c'est que avec, PS, avec la PS, pas rien, mais ça, ouais. pas, Et Les dire. joueurs euh, PC, ça marche avec la 360. Euh, je n'en sais non, ça rien. Ça, je sais pas. Mais je suis même pas sûr en fait quand en, quand, en vrai ça marche. PC avec les bah sinon ton avis global plus global j'ai je... je euh, que... le jeu moi aussi de toute façon je Alors moi j'aime beaucoup le jeu je me fais une partie de temps en temps parce que quand je suis tout seul en fait c'est pas comme ça Mais euh, vraiment quand, euh, pour faire une bonne soirée entre potes euh, c'est vraiment non, un des jeux à retenir Et si vous le voyez dans un magasin surtout c'est juste pour l'occasion parce que euh, vu son faible prix il vaut vraiment vraiment vraiment le jeu ah, c'est sûr qu'on a très bien Bon vous moquez pas de moi parce que euh, je dois parler en même temps. Je joue pas souvent moi, avec euh, le mode manuel de vitesse. Oh, moi j'avais jamais testé. Mais... Et euh Donc moi, moi mon avis personnel c'est Il euh, y a vraiment de quoi faire, le, truc que... le seul point négatif c'est qu'il y en aura pas de 4 en fait. <rire> ouais voilà, il euh, y a, a, a peut-être eu un manque d'addons officiels, officiel je trouve. Euh, ouais mais d'autre côté tout est gratuit s'il y a rien d'officiel. Oui non mais même les officiels si c'était gratuit, ils ont rajouté 100, <rire> genre, euh, ah, ah oui le temps est accéléré aussi Ouais Ah, ah mais donc il y avait Le mot de la fin aussi c'est quelque bon. chose qu'on a, a découvert gentil, en faisant oui. ce test vidéo oui. oui, ouais. Encore on a vu sur le truc start on peut pas recommencer ouais, on peut pas recommencer on s'en est rendu compte euh, en faisant ce test en fait a Donc recommencé euh, pour ce jeu ce sera un Good <rire> Et euh, bah, on va vous dire au revoir les trois guerres voilà. Au revoir les trois guerres